Parallels Desktop, solution numéro 1 des utilisateurs de Mac pour exécuter Windows. Les applications Windows fonctionnent parfaitement. Choisissez votre degré d'intégration de Windows. Vos applications Windows et Mac fonctionnent en parallèle. Parallels Desktop est fluide et rapide, aucun redémarrage requis. Fonction de partage des fichiers et dossiers, de balayage, de copier-coller d'images et de textes, et de glisser déposer de fichiers. Lancez vos programmes Windows depuis le Dock. La prise en main est facile et rapide. Utilisez Windows en quelques minutes. Bootcamp est aussi pris en charge. En plus, vous pouvez utiliser la Touch Bar avec Windows et connecter vos périphériques USB. Imprimez à partir de Windows sans configuration supplémentaire. Les raccourcis clavier de macOS fonctionnent dans Windows. Pour utiliser un programme Windows, passer sur PC, développer et tester, jouer ou profiter d'une grande flexibilité sans redémarrage. Parallels Desktop pour Mac est fait pour vous. Rapide, puissant et simple.